Bonjour, soyez les bienvenus sur Nior TV. Alors aujourd'hui je vous invite à découvrir une discipline qui regroupe jusqu'à 200 000 licenciés à travers la France. En effet, Nior accueille les championnats de France de tir sportif 2020. Un événement majeur qui s'inscrit dans le cadre de Terre de Jeux 2024 et qui va avoir de belles retombées économiques sur tout le territoire. Alors si vous êtes prêts, c'est parti Je m'appelle Clément Hago, j'ai 20 ans et je pratique le tir sportif, je pratique l'arbalète. Le tir à l'arbalète, c'est trois flèches en 2 minutes. Donc, euh, comme aujourd'hui à 18 mètres, les flèches sont récupérées par le tireur et donc euh, ramenées ainsi sur le pas de tir pour effectuer la volée suivante. J'ai obtenu le titre de France l'année dernière en IR 900, euh, en junior. Il fait une troisième place au Championnat du monde en Russie l'été dernier. Quelques podiums aussi au niveau national à 18 mètres ainsi qu'en GNR qu 900. Le tir pour moi c'est une histoire de famille. Mon père et ma mère faisaient du tir à haut niveau et donc on s'entraîne avec ma soeur en équipe de France, toutes les deux, et on s'entraîne avec notre papa donc c'est une vraie, une vraie histoire de famille qui continue. Pour ces championnats de France, moi j'aimerais gagner un maximum de médailles, que ce soit en individuel ou par équipe. Le but c'est de ramener un maximum de médailles au club de, de Craig. La pratique du tir sportif, pourquoi Par obligation. J'ai été obligé de subir une opération chirurgicale qui m'empêchait de faire le sport que je pratiquais avant. 15 ans d'équipe de France en golf, on ne peut pas effacer tout ça. Le sport, pour moi, c'est une nécessité. Donc j'ai recherché un sport, j'ai trouvé le tir sportif. Tout, je dirais, l'expérience le, que j'ai eue pendant ces, ces années de haut niveau, je les ai retranscrits au tir sportif. Et aujourd'hui, j'ai que 3 ans de tir et j'arrive à, à, à progresser euh, Presque tous les jours.